Le festival est né en 2011, euh, à l'origine il y a un film qui s'appelle « 8 » que j'ai produit qui, avec l'idée d'illustrer les 8 objectifs du millénaire pour le développement. C'était une campagne qui a été lancée par Kofi Annan en 2000 et avec l'objectif de réduire, de donc où les 191 gouvernements membres des Nations Unies devaient s'engager ou se sont engagés pour réduire de moitié la pauvreté dans le monde. Voilà donc c'était des, des intentions, c'est une ligne de conduite, c'est une grille de lecture que les Nations Unies se sont données. Et euh, voilà, et nous nous sommes inspirés de ces euh, huit thèmes pour en faire huit films. Et de là l'idée a été, l'envie surtout a été de continuer, de transformer le film en un festival et avec cette idée et cet objectif d'utiliser le cinéma comme un outil de sensibilisation. C'est un festival français ou international C'est un festival international, on reçoit plus de 300 courts-métrages euh, chaque année qui viennent du monde entier. Comment se déroule le festival Il y a du long-métrage et du court-métrage, et pour la catégorie court-métrage, elle est exclusivement présenté dans les Prix Jeunesse où il y a euh, trois catégories. Euh, il y a les, donc la, le Prix des enfants, le Prix des collégiens lycéens et le Prix des étudiants. Quels sont les principaux, principaux temps forts du festival Alors il y a la tournée des Prix Jeunesse parce que euh, effectivement le festival lui se déroule du 11 au 16 avril euh, 2023 à Paris, ce sera la 12 e édition. Et puis à un moment qui pour nous est très fort, et c'est pour ça qu'on est ravis que la ville d'honneur participe à, cette, à cet engagement et, et cette aventure. La tournée des Prix Jeunesse commence vers mi-octobre, va jusqu'à fin février dans les établissements scolaires euh, dans, en France et à l'étranger. Et ensuite on a le plaisir bien évidemment euh, de pouvoir euh, présenter et remettre les prix sur scène lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu donc le 16 avril prochain. Mais ce que je peux dire aussi c'est que Nior nous permet effectivement d'exister euh, avec les courts-métrages dans la ville de Niort et sa région. Et je sais qu'il y aura au moins un long-métrage de la sélection du festival qui sera présenté au Moulin du Roc. Alors les films qui sont en compétition sont-ils réalisés spécifiquement pour le festival ou pas nécessairement Non, ces courts-métrages sont principalement inspirés d'histoires vraies, très souvent c'est le cas, ou du moins de sujets qui interpellent les réalisateurs et les réalisatrices. Donc on se retrouve en fait à un moment donné à être sur le même chemin que euh, c'est les mêmes sujets. C'est des vrais sujets de société et sur lesquels on est, on est tous concernés et sensibles. Alors la ville de Nior est partenaire du festival. Combien de villes le sont en France et dans le monde et comment se traduit ce partenariat Alors il y a près de 130 villes en France qui participent, qui diffusent les Prix Jeunesse. Mais, euh, voilà, mais il faut le dire, Niort est la ville la plus investie avec le festival et nous en sommes très fiers. Il y a un vrai travail qui est fait sur le réseau scolaire et il y a une vraie collaboration qui s'est installée avec le Moulin du Roc pour que notre cinéma aussi existe. Euh, à Niort même. Alors après nous ne sommes pas que présents en France, on est aussi présent euh, en Afrique francophone dans six pays: il y a le Burkina Faso, le Burundi, Madagascar, Mali, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Et on peut dire également que la principauté de Monaco fait, partie, fait participer près de la moitié de ses élèves au festival.